vous emmène avec moi au parc Disneyland California Adventure que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir hier, j'ai hâte de voir ça avec vous Alors, hier soir j'ai vu Pain The Night, c'était absolument magnifique par contre le deuxième spectacle, celui avec les, les feux d'artifice et tout ne marchait pas du coup je suis rentrée parce que j'étais absolument claquée et là c'est donc une nouvelle journée qui commence pour moi et je voulais aussi vous parler de cette casquette Monstre University sur laquelle j'ai complètement craqué hier je la trouve magnifique, j'espère qu'elle vous plaira aussi voilà, je t'emmène dans ma journée, mes amis. Après avoir vu Oswald, je me rends à sa boutique. Je vais craquer, je le sens. Vous voulez voir ma tenue du jour On va aller en sport. J'étais encore au Starbucks de Disney California Adventure et cette fois-ci j'ai commandé un croissant comme d'habitude avec ce super coffee que je trouve trop chou et petite particularité que je ne connaissais pas du tout, nous avons un journal en fait style à l'ancienne et je pense que je vais en ramener et l'encadrer parce que c'est trop mignon quoi. Bon appétit Après avoir pris un petit déjeuner bien mérité je vais chercher un passe-passe à Grizzly Peak pour World of Color, le spectacle de ce soir, histoire d'être bien placé. Avant d'aller plus loin, un petit disclaimer. Je pense que certains d'entre vous le rachent mais j'ai pas mal de problèmes de santé au niveau du dos mais aussi au niveau du cœur quand je fais des attractions sans être Du coup il y a énormément de choses au Disney California Adventures que je ne vais pas pouvoir faire. Ceci dit, il y a quand même pas mal de choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Je viens de prendre mon fast-passe pour World of Colors. Je suis dans la zone jaune donc j'espère que c'est une zone où on verra plutôt bien le spectacle, World of Colors. Et à présent je vais changer de zone parce que là c'était dans Grizzly et je vais aller de l'autre côté pour faire quelques attractions. Je vous emmène avec moi. Junior live on stage Faut bien commencer quelque part, écoutez les amis hein. Come on, let's go. Vous ne moquez pas, j'aime beaucoup la maison de Mickey Par contre je sais pas comment j'ai fait pour supporter ça 25 minutes mais bon voilà Alors là maintenant je vais aller à l'attraction monstre et compagnie la maison de Mickey You didn't see anything here today, you de Monstres compagnie. L'attraction était super en fait, elle est lente et donc on suit le périple de l'histoire avec Boo qui est arrivé dans le monde des monstres. C'était très très très sympa et en plus il y a Germaine à la fin qui est un de mes personnages favoris. Là je vais faire un petit peu les boutiques, je pense pas que je vais vloguer cette partie et après on se rejoint pour le spectacle Frozen, première représentation de la journée eh bien ne le vois pas mais sachez que j'ai en France trouvé une place pour le spectacle surtout si vous y allez un jour n'hésitez pas à prendre vraiment de l'avance pour venir et avoir de bonnes places moi je suis toute seule donc j'ai réussi à me caser quelque part je suis au premier rang du balcon mais c'est pas le cas tous You're good. Now, conceal it. Don't feel it. Don't, Don't let, let it show. Just a for mental synchronization Didn't have one explanation you and I were just meant to me May I present Prince Hans of the Southern Isles Your Majesty <laughs> We would like Your Blessing Of Our, our Marriage Marriage! <laughs> I think that's true. Yeah, people will beat you and curse you and cheat you. Every one of them's bad except for you. <laughs> you don't have to keep your distance anymore. Cause for the first time in forever, I finally understand. <laughs> Retracé. Je vous ai pris quelques passages du spectacle mais ma caméra a bugué à certains moments, du coup j'espère que vous verrez bien et là on va se promener et continuer à faire des attractions. Je ai aucune idée de ce que c'est. Fachez-le. La plus. Mm -hmm. It is with the greatest pleasure that we will now show you which Disney character is most like you. My assistant, please. Mm -hmm. Devious and manipulative You see unique possibilities Bubbling in your cauldron Ils you veulent pas me dire que je suis ville queen quand même like Oh la blague Oh my god No On est où Art of Animation le fonctionnement est très différent de chez nous je vais donc prendre un cours de dessin pour vous madame. la classe est prête et moi même j'ai mon propre dessin à l'endroit c'est quand même mieux hein. c'est mieux à l'endroit et bah ben, voilà le résultat dites moi en commentaire ce que vous en pensez les amis je l'ai même signé dis donc fios adon